Bonjour, si vous voulez réaliser ce tableau, bien, il faut rester avec moi. Vous avez besoin de peinture acrylique, mode impaste, vernis -colle, colle mosaïque, vernis, pinceau, spatule, pinceau éponge, assez en plastique, tampon, colle pour embossage, poudre à embosser embosseur, morceaux de tissus brodés, cordelettes et différentes décorations. c'est dommage qu'ils soit tout blanc, j'espère que vous arrivez à bien les voir je vais prendre un calendrier au livre. je vais les tenir en dessous de la partie que je vais tamponner pour avoir un effet négatif de l'écriture. Le soupe, il est bien sec, il est prêt pour être peint et euh, on pourra quand même coller des choses après. Car, euh, on la conservera jusqu'à la fin euh, du tableau. Voilà, pour le moment je ne mélange pas plus. Je fais bien rentrer la peinture dans les petits trous de la dentelle. C'est pour ça que des fois, euh, selon de ce qu'on colle, il faut faire la couche de peinture à l'avance. Je vais couper les initiales brodées et je vais récupérer aussi quelques coeurs. J'ajoute encore un petit peu de l'impaste et puis il faudra vraiment laisser sécher. Je vais couper dans la dentelle en deux, je fais une moitié, je plie et je suis l'autre moitié. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi euh, créer un pochoir avec du papier. J'ai envie de mettre de la dentelle ici, mais j'avais déjà collé celui-là, donc je vais la couper pour faire apparaître ce que j'ai collé avant. Je n'ai pas envie de prendre la règle. Il ne faut pas oublier les bords, soit en bas, soit d'un côté, parce que dans la chambre, quand même, elles peuvent bien se voir. On va faire un cœur similaire à celui-là, mais avec une autre technique. On va prendre une idée de grosseur du cœur. Vraiment, on ne se prend pas la tête. Et On va faire vite fait un pochoir. C'est un pochoir qu'on pourra utiliser qu'une fois, mais c'est très pratique et très économique. Je vais les fixer avec un morceau de scotch et je vais on va dire euh, lever la partie trop collante sur des tissus. Voilà, juste les minimums pour que ça tienne le pochoir. Je m'aide avec les mains aussi et je vais mettre je vais mettre du mode impasse. On les laisse sécher 5 minutes et oui. je vous montre comment faire l'effet négatif de la dentelle. Est très joli et très facile à faire et vous pouvez les faire avec plein de matières. voilà vous pouvez aussi on va dire décharger des produits la dentelle sur les tableaux commencer à coller une partie des cordons sauf l'extrémité car il y aura le cœur à faire passer dedans. avec euh, les suivants euh, rouleaux éponge pinceau éponge et les pinceaux éventails de la peinture à blanche mélangée avec de l'eau et mon pinceau ventaille je vais bien blanchir mon, mon couleur de fond pour être très très léger ces pinceaux s'arrêtent surtout sur les reliefs donc ça met en valeur tout le travail qu'on a fait Éponge, je vais bien blanchir euh, des parties des dentelles et des décorations. Il faut faire cette opération plusieurs fois. Notre tableau il est presque fini. Il faut bien vernir pour le protéger de la poussière. Je vais rajouter des vieux boutons en nacre. J'utilise la colle en mosaïque. Le tableau il est fini, j'ai rajouté quelques points blancs avec la technique de l'embossage et encore des décorations en plâtre, n'hésitez pas, vous pouvez chercher des boutons en acre, des vieux objets à style vintage et euh, les coller. Ne soyez pas pressé de finir un tableau si vous n'avez pas la bonne décoration et surtout à bientôt avec Arobi. Ciao